Un grand bonjour à vous tous! Voici vos, votre horoscope hein, pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Alors vous likez la vidéo, vous vous abonnez. Si euh, vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Ensuite, vous n'oubliez pas qu'il y a un live le mardi de 21h à 22h. Et enfin, nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et la page Facebook. Bélier, ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine. Euh, c'est un petit peu moins fun que la semaine dernière, mais bon le Soleil est toujours en verso, je vous rassure, donc euh, il vous envoie des, des énergies euh, euh, plutôt sympathiques du côté des amitiés, des projets, euh, de tout ce qui est euh, finalement euh, créatif euh, également. Mais euh, donc Vénus en poisson, euh, où elle est quand même assez forte puisque c'est un de ses signes préférés, et eh bien elle va être en conjonction, l'aspect le plus fort, avec Neptune. Alors, en ce qui vous concerne, ça se passe dans votre secteur 12, qui est un secteur Poisson. Donc il y a deux fois hein, le côté Poisson et je dois, je me dois de vous conseiller de faire attention à ne pas euh, croire en certaines choses qui ne seraient pas vraies, ou ne pas croire en certaines personnes qui vous raconteraient euh, des bobards, ou à ne pas vous faire un film dans votre tête des illusions à propos d'une personne dont vous pensez euh, que vous pouvez euh, peut-être avoir une relation, hein, soyez très euh, critique vis-à-vis euh, -vis, euh, de vous-même et de ce que vous pouvez ressentir, et essayez de, de deviner ou d'exercer votre intuition par rapport aux personnes que vous rencontrez. Hein. Euh, Dites-vous bien que souvent la première impression est la bonne, parce que la première impression elle est basée sur l'intuition, et euh, je veux dire avec une Vénus, en Poisson Poissons euh, conjointe à Neptune, vous devez avoir de l'intuition normalement, hein, mais elle risque d'être faussée par votre désir. Donc essayez de démêler hein, le désir de la réalité, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Jeudi pourrait être une bonne journée, en tout cas ce serait une journée énergique, hein, parce que bon, euh, la Lune sera dans votre signe en bélier et elle sera en harmonie avec Mars qui euh, envoie des influx très euh, dynamiques, très toniques euh, au deuxième e décan. Euh, donc euh, bon, euh, si vous avez des décisions à prendre euh, ou quelque chose euh, à mettre en route, à entreprendre, c'est euh, vraiment le bon moment. Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, et bien nous sommes toujours en période Verseau, mais bon euh, le Soleil n'est plus euh, à partir de mercredi, euh, ne sera plus en dissonance avec Uranus, donc vous serez moins énervé, euh, moins stressé et beaucoup euh, euh, plus euh, ouvert finalement euh, au reste du monde. Et ça se voit euh, grâce aussi aux aspects que va former euh, Vénus. Pour vous ce sont des bons aspects, mais pas forcément pour les autres. Hein. Donc euh, Vénus est euh, conjointe cette semaine à Neptune. Euh, Neptune est une planète euh, qu est, qui est très difficile à interpréter, parce qu'elle peut être à la fois une source d'illusions terribles, et de désillusion, et en même temps euh, la planète de l'idéalisation, de la fusion, euh, vous, vous croyez euh, euh, avoir euh, rencontré l'homme ou la femme de votre vie, enfin, ou alors euh, vous pensez être dans une situation euh, où vous allez recevoir une énorme somme d'argent, enfin bref, il y a du rêve, il y a de l'illusion, euh, mais donc il peut y avoir aussi de la désillusion. Cela dit, bon, euh, Vénus est en bon aspect euh, pour vous euh, si vous êtes euh, du deuxième e décan. Alors bon, euh, est-il possible que vous fassiez une rencontre? Oui! Euh, mais il faudra donc faire attention à ne pas euh, euh, faire un mauvais choix ou à ne pas euh, trop idéaliser la personne, parce que à force d'idéaliser on, on ne la voit pas, on voit pas l'autre tel qu'il est. Hein? Euh, donc soyez méfiant de ce côté-là, mais je m'en fais pas parce que vous êtes méfiant déjà de nature, hein? donc euh, forcément euh, vous ne donnez pas euh, votre cœur comme ça euh, hein, du jour au lendemain, ça n'arrive pas hein? chez, les, chez les taureaux, tout prend du temps et Parfois, euh, ça vous sert vraiment euh, et surtout dans vos affaires de cœur. Euh, bon, n'hésitez pas non plus euh, sans sept ans hein, parce que vous laisseriez passer l'occasion. Lundi et mardi seront plutôt de bonnes journées euh, puisque évidemment, la Lune va passer en poisson et qu'elle va actualiser hein, euh, euh, la conjonction euh, Vénus-Neptune. Donc vous serez peut-être euh, en plein... Euh, en pleine rêverie amoureuse, en plein euh, film euh, sentimental euh, euh, qui, qui vous fera euh, bon ressentir des émotions plutôt intenses, hein? mais pourquoi pas? Hein? C'est bon pour la santé! Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve toujours le Soleil en Verseau qui met l'accent hein, sur euh, vos progressions personnelles, sur euh, la confiance qu'on peut vous accorder ou que vous-même accordez aux autres, mais bon faut savoir que c'est une période toujours un peu assez évolutive, hein, la période Verseau où vous pouvez faire des progrès. Euh, le problème, euh, cette semaine, va être pour le deuxième décan, hein, le premier décan, il y a toujours, toujours, euh, euh, le soleil, hein, mais le deuxième décan euh, reçoit une dissonance de Neptune conjointe à, à, à, à Vénus, hein, Vénus et Neptune, elles sont ensemble cette semaine, et ça, alors bon, c'est une Configuration que vous connaissez bien, hein, puisque Neptune, ça fait des lustres hein, qu'elle est en dissonance avec vous. Euh, donc vous risquez euh, d'être très déçu par quelqu'un, voire pour certains trahi, euh, et euh, bon, bah vous serez mal, hein, évidemment. Euh, la meilleure chose à faire euh, dans ces cas-là, euh, Étant donné que le soleil est en Verseau, je vous aurais donné un autre conseil s'il était dans un autre signe, mais c'est de vous rapprocher de vos amis, hein, de, de, de retrouver auprès d'eux euh, la confiance que vous pouvez avoir en l'humanité, euh, parce que euh, si vous vivez une trahison, euh, bah, hein, c'est vrai que ça ne donne pas confiance dans le genre humain, mais auprès de vos amis vous pourrez vous ressourcer, vous pourrez euh, euh, un petit peu ou pas oublié, mais euh, en tout cas moins pensé euh, euh, à l'éventuelle illusions ou trahison euh, que vous aurez euh, vécu, mais c'est pas la première fois hein, euh, vous avez eu cet aspect, il a été actualisé à plusieurs reprises en 2019. Hein. Jeudi et vendredi, euh, la Lune sera en Bélier et euh, actualisera, hein, donnera plus de force au côté verso de la conjoncture, c'est-à-dire à tout ce qui est l'amitié, l'entraide, la solidarité, et donc ce sera de bonnes journées pour voir vos amis hein, et suivre les conseils que je viens de vous donner, parce que ce sont vos amis, c'est auprès d'eux que vous retrouverez euh, votre centre, votre stabilité intérieure. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, il y a un bon aspect. Hein, euh, euh, alors on est toujours en période Verseau et euh, nous avons vu que c'était euh, un signe pour le Cancer, en tout cas, euh, qui pouvait euh, gérer votre argent, mais il gère aussi les crises, hein, les petites crises, parce que le soleil est rapide, hein, ça dure une journée, petite petites crises avec votre partenaire, un partenaire affectif ou professionnel. Hein. Donc euh, mais bon, il y a cette euh, conjonction entre Vénus et Neptune qui va se trouver en bon aspect avec vous si vous êtes de la deuxième partie du deuxième décan, hein, euh, c'est-à-dire euh, bon, euh, ceux qui sont nés en gros après euh, le 3, les 3, 4 juillet. Hein. Bon, C'est une très bonne conjoncture, vous pouvez être fou amoureux euh, dans un, une ambiance très fusionnelle avec celui ou celle que vous aimez, euh, vous pouvez faire des rêves de famille, des rêves euh, hein, complètement, euh, vous faire un film sentimental, à partir de quelque chose de réel, mais faites attention parce que vous pouvez vous faire un film tout aussi sentimental, tout aussi agréable, à partir de quelque chose de virtuel, c'est-à-dire quelque chose que vous aurez inventé et qui ne sera pas euh, accroché à une réalité. Donc euh, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'arriver de, à, à, à faire la différence entre ce que vous pensez exister et ce qui existe vraiment. Hein? Il y a peut-être une vraie relation à laquelle vous êtes profondément attaché et avec qui il y a une, euh, quelque chose d'une osmose, et puis il y en a une autre qui n'est pas forcément euh, basée sur quelque chose de réel. Donc apprenez à faire la différence. Lundi et mardi, et ben précisément la Lune sera en poisson et elle va passer euh, par conjonction sur cette euh, rencontre entre euh, Vénus et, et Neptune. Donc c'est peut le, le... Ce sera peut-être le temps le plus fort hein, de cette euh, conjoncture, euh, lundi, mardi, hein, les deux jours, euh, donc c est, c est, ce sont des moments où il faut que soit, euh, si c'est vraiment concret, vous en profitiez au maximum, soit euh, que vous preniez conscience du fait que bah, peut-être vous êtes à côté de la plaque et que vous vous imaginez des choses qui n'existent pas. Lyon Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine on retrouve euh, évidemment le soleil en Verseau donc qui vous invite à, à vous focaliser davantage sur les autres et sur votre partenaire en particulier, en essayant de ne pas trop l'envahir, le, de ne pas trop le ou la priver de sa liberté. Mais l'aspect important de la semaine, et eh bien c'est une rencontre entre Vénus euh, qui va se trouver en Poissons euh, et Neptune qui est également en Poisson puisqu'elles vont être en conjonction. Or les Poissons pour le Lion, c'est un secteur de crise, c'est un secteur où euh, euh, parfois... Euh, alors la crise elle peut être financière à certains moments ou amoureuse à d'autres moments. Euh, là, euh, je serais tentée de dire que c'est une petite crise amoureuse, mais bon je peux me tromper, hein, je n'ai pas votre thème personnel. Donc euh, les deux sont possibles. Hein. Euh, le fait est que euh, avec Vénus conjointe à Neptune, on, on peut faire des erreurs de jugement, on peut idéaliser une situation, on peut croire en quelque chose n'est pas là ou qui n'est pas encore là. Hein? Par exemple, vous pouvez... Euh, mettons que vous avez euh, gagné une certaine somme, et eh bien vous allez peut-être euh, anticiper euh, sa, sa présence dans votre compte en banque et dépenser cet argent que vous n'avez pas encore. Euh, pour l'instant, c'est de l'argent virtuel. Hein? Vénus-Neptune, ça peut être quelque chose de très virtuel qui n'existe que euh, parce que vous pensez que ça existe. Alors ça, c'est une possibilité, ça peut jouer également hein, dans le domaine amoureux où vous pouvez vous faire euh, un vrai film et, et, et croire que qu'une certaine personne est amoureuse de vous, mais ça peut être aussi la réalité, c'est-à-dire que vous êtes harcelé par quelqu'un qui vous veut à tout prix. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec euh, la Lune euh, en Bélier! Euh, en tant que Lion, euh, la Lune en Bélier vous met de bonne humeur, alors vous aurez beau avoir une crise ici, un problème là, une désillusion, tout ce que vous voulez, euh, <rire> ces, deux, ces deux journées jeudi et vendredi euh, vous permettront de prendre de la distance, peut-être même que vous allez partir pour le week-end, vendredi, enfin bref, euh, vous y penserez moins. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, bon, on, on retrouve le soleil en Verseau bien évidemment, donc il met l'accent sur votre travail. Hein? Et n'oubliez pas que toutes les autres planètes rapportent au soleil. Donc là, l'aspect de la semaine, c'est pas le soleil en Verseau, c'est Vénus qui rencontre Neptune face à vous en Poisson. Donc tout ça, rapportant hein, au, au Verseau. Il est donc très possible que vous trompiez sur quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous fassiez une erreur dans votre travail, parce que la, la rencontre de Vénus et de Neptune peut produire des illusions, des désillusions et justement des erreurs euh, d'appréciation. Disons que par exemple, on peut vous donner un travail, vous vous dites oh là là, ça va être facile, je vais y arriver facilement, puis finalement vous vous trouvez devant quelque chose d'extrêmement compliqué. Ou alors euh, bon, euh, au contraire, on vous donne quelque chose dont vous vous dites mon dieu ça va être horriblement difficile à faire, ça va être trop compliqué, je vais jamais y arriver, alors qu'en fait vous êtes tout à fait capable de le faire et, et de le faire dans des temps euh, tout à fait euh, normaux. Donc euh, ne croyez pas euh, tout ce que votre imagination va vous présenter, euh, toutes les images que vous allez avoir dans la tête ou les, même les ressentis, essayez de ne pas trop y croire et de, de vous mettre, de mettre les, les, les situations à l'épreuve de la réalité. C'est la seule chose à faire pour ne pas vous laisser emporter par une imagination un petit peu trop florissante. Alors dans le domaine relationnel, bien entendu, ça peut quand même avoir un effet certain, euh, illusion, désillusion, parfois trahison, hein? euh, mais je pense que là euh, vous savez exactement de quoi il s'agit. Il y a deux journées où vous aurez beaucoup plus les pieds sur terre, c'est euh, samedi et dimanche, étant donné que la lune sera en taureau et que vous aurez, euh, bon, vous verrez les choses de manière plus concrète, et comme la euh, conjonction euh, vénus-neptune sera passée, euh, peut-être que bah, euh, vous vous direz, euh, oh mais ce que je suis bête, j'ai pas vu ci, j'ai pas vu ça... Vous allez analyser la situation et, et, et vous y retrouver. Hein. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. On retrouve bien entendu le soleil en Verseau et toutes les planètes lui rapportent, hein, c'est le maître. Euh, donc on, on est dans une configuration créative qui vous permet de vous mettre en avant ou de vous occuper davantage de vos enfants par exemple. Hein. À côté de cela, nous avons donc une rencontre entre Vénus et Neptune euh, en Poissons, et les Poissons c'est votre secteur du travail, donc je pense que ça va plus se toucher tout ce qui est du domaine de, de vos entreprises, de votre créativité, etc. Euh, parce que bon, euh, la conjonction Vénus-Neptune autant elle peut être positive et vous rapporter Hein, au niveau financier, même plus que vous ne le pensiez au départ. Il y a un côté inflationniste hein, avec euh, Vénus-Neptune, donc beaucoup, et euh, vous pouvez aussi être très déçu parce que vous attendiez une somme qui arrive et qu'elle n'est pas à la hauteur de vos espérances. Hein. Il y a à la fois euh, avec, dans une conjonction euh, avec Neptune, l'illusion, la croyance, et une possible désillusion une fois que, le, que la réalité se trouve sous vos yeux. On va dire qu'il peut se passer la même chose sur le plan affectif, hein, euh, que vous pouvez euh, tout d'un coup euh, euh, craquer sur quelqu'un euh, avec qui vous travaillez, hein, puisque on est dans la période Verseau qui est votre signe du travail. Donc vous pouvez craquer sur quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous voyez tous les jours dans, dans vos activités hein, si vous ne travaillez pas. Mais bon, alors là aussi il faudra vous poser la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment euh, l'autre personne est en phase avec moi, ou est-ce que je me fais des illusions? Il faudra vous poser la question mardi pourrait être une bonne journée, je mets ça au conditionnel, dans la mesure où bon la Lune va rencontrer Vénus et Neptune. Donc soit vous allez être encore davantage dans quelque chose de de, de la croyance, de, de euh, et, et vous y croirez sérieusement, soit vous risquez d'être dans quelque chose de l'ordre de l'illusion ou de la désillusion, mais toujours dans le domaine du travail et de la vie quotidienne. Musique scorpion et Ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve bien entendu le Soleil en verso qui donne le ton hein, du mois, et c'est un ton... Euh, euh, familial, hein, euh, le, le, le Verseau représente votre secteur euh, familial euh, et euh, votre intimité aussi. À côté de ça, nous avons un très bel aspect, en tout cas pour vous les Scorpions, c'est une rencontre entre Vénus et Neptune euh, qui va se trouver en phase avec votre deuxième décan. Alors c'est très... Euh, une configuration très fusionnelle, vous pouvez être en osmose avec votre partenaire ou avec l'un de vos enfants que vous, vous mettez sur un piédestal, que vous adorez, il euh, y a un côté un peu adoration hein, dans cette conjoncture, euh, mais il faut se méfier de Neptune, parce que même en bon aspect, euh, elle peut produire euh, du faux, de l'illusion, de la croyance, euh, vous Voyez, on est persuadé qu'on est dans une relation complètement désintéressée, par exemple, hein, comme la relation qu'on peut avoir avec un enfant, et en fait bon, bah, ça n'est pas euh, pas tout à fait ce qu'on pensait. Hein. On peut se croire très amoureux aussi, et or, bah, on ne l'est pas tant que ça. Euh, mais ça, on s'en aperçoit après, une fois que l'aspect est terminé, hein, parce que sur le moment on vit, euh, et vous pourriez vivre des moments intenses, euh, euh, fusionnels, euh, avec des sentiments qui ne seront pas loin d'être mystiques. Euh, toutefois, vous pouvez ressentir ça si vous êtes un, un fan euh, d'une religion, hein, vous pouvez tout d'un coup euh, avoir un, une comment dire... Euh, quelque chose de très mystique qui s'empare de vous, hein, des élans très forts vers euh, euh, le Tout-Puissant par exemple. De bonnes journées lundi et mardi avec la Lune qui va passer sur cette euh, conjonction Vénus-Neptune, donc euh, bien entendu elle sera accentuée. Et donc bah, je vous conseille d'autant plus d'être, d'avoir l'esprit critique, d'être un petit peu réservé tout en vous, vous autorisant à ressentir hein, des émotions, des sentiments, il n'y a aucune raison que vous que vous mettiez des barrières à, hein, à ce flux émotionnel, mais il faut que vous gardiez quand même les pieds sur terre. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien vous êtes toujours très amis avec le Verseau qui gère vos relations avec vos proches, vos idées, votre façon de vous exprimer, de convaincre, etc. et nul doute que vous serez excellent dans ces domaines. Euh, mais il y a un problème hein, euh, qui sera surtout pour euh, le deuxième décan c'est à dire que vénus va rencontrer neptune alors ça n'arrive qu'une fois par an c'est sûr mais bon ça se trouve en dissonance avec vous donc deuxième décan euh, il faut se méfier de cet aspect parce que c'est vrai que vous pouvez vivre des moments parfois inoubliables hein, où vous êtes à fond, dans une relation euh, qui est très fusionnelle, vous êtes en osmose avec la personne euh, et euh, bon... Euh, il y a toujours un moment où ça retombe, où euh, euh, vous êtes... Euh, pas dé... Si, vous êtes déçu, mais bon, par euh, simplement le fait que ça perde son intensité. Euh, ce sont des moments, hein, euh, il faut pas croire que ça va euh, durer toujours. Et euh, bon, le problème qui est le vôtre, c'est que il y a une forte croyance dans le fait que ces moments-là peuvent perdurer. Non. Donc euh, là il faut l'accepter, il faut que vous parveniez à, à, à, à accepter le fait que euh, ces moments-là, qui sont des moments enthousiasmants comme vous aimez, euh, peuvent euh, ne pas durer et surtout parfois être totalement illusoire. Bon, dans les cas les plus extrêmes, hein, euh, le, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être, d'essayer d'être le plus lucide possible, tout en vivant ce que vous avez à vivre, hein, euh, en éprouvant les, les, les émotions euh, qui, qui vous sont, que vous pouvez éprouver mais il faut essayer de, de, de garder euh, un, un, une, une espèce de vigilance. Deux journées euh, sympathiques, jeudi et vendredi, la Lune sera en Bélier, donc euh, vous serez valorisé, hein, probablement par euh, cette conjonction Vénus-Neptune qui vous donnera l'impression vraiment d'être un peu sur un nuage, hein, euh, et euh, donc vous sentirez euh, les rois du monde, hein, ça vous arrive! Euh, assez souvent, mais donc attention à la possible déception qu'il peut y avoir derrière, ou, ou la désillusion. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est toujours en Verseau, hein, euh, de toute façon euh, c'est lui le patron, euh, toutes les planètes lui sont soumises, euh, et en particulier Vénus. Hein? Or Vénus, elle fait un très bon aspect pour vous cette semaine, elle est conjointe à Neptune. Hein? Donc il y a un côté euh, si vous voulez, inflation, beaucoup, hein? un grand nombre, et un grand nombre de quoi? Beaucoup de quoi? Hein? On peut se poser la question, Eh bien si on en croit la conjoncture, beaucoup de ce que représente le Verseau, le signe du mois, beaucoup d'argent, alors bon, peut-être que j'exagère un petit peu. Hein? Il faut mettre des bémols. Euh, c'est possible que vous gagnez de l'argent cette semaine. Hein? Ça c'est sûr. En tout cas, si vous êtes du deuxième décan. Euh, mais même le premier décan est bien bien servi aussi. Euh, donc, euh, mais. Attention, parce qu'il y a toujours une notion avec Neptune, vous le savez peut-être, une notion de, de croyance. Hein? On croit au sentiment qu'on ressent, on croit qu'on va avoir beaucoup d'argent, on croit ceci, on croit cela et euh, bah, on peut être déçu, bien évidemment, il peut y avoir euh, une perte d'illusion, ça n'est pas du tout à exclure. Hein? Mais bon, c'est quand même une configuration euh, qui euh, vous porte à la détente, et s'il y a de la détente, c'est que les questions d'argent sont moins stressantes hein, euh, qu'elles ne l'étaient euh, par exemple euh, la semaine dernière. C'est une possibilité. Hein, euh, et puis du côté affectif, euh, amoureux, euh, il se peut aussi que bah, vous ayez euh, des sentiments et des émotions euh, intenses vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un. Samedi et dimanche vous passerez un bon week-end, la Lune sera en Taureau et donc vous serez assez content de vous et assez content de la situation en général. D'ailleurs la Lune en Taureau bah, elle met l'accent sur Vénus hein, qui est la planète maîtresse du Taureau, donc Vénus étant valorisée, et ben, vous serez vraiment bien dans votre peau, bien avec vous-même et bien avec les autres, et, et surtout donc votre conjoint ou vos enfants. Verso Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire à ceux qui le fêtent évidemment, il n'y a pas... Euh, euh, bon, il y a un petit peu encore de la dissonance d'Uranus, donc encore un petit peu de nerfs, hein, un petit peu d'anxiété, un petit peu d'anticipation négative d'une situation, mais ça va passer très rapidement. Par ailleurs, on, on retrouve euh, une, un aspect euh, entre Vénus et Neptune euh, qui peut avoir euh, de l'importance. Hein. Euh, Vénus occupe actuellement euh, les Poissons qui est votre secteur de, de bien-être, de confort, d'argent, hein? et euh, elle rencontre Neptune qui est une, une configuration inflationniste. Hein? Il y a beaucoup, il y a même euh, parfois euh, plus beaucoup plus qu'on ne le pensait, donc bon, l'interprétation, la première interprétation qui se présente à l'esprit, c'est vous allez recevoir une grosse somme euh, cette semaine. Ça n'est pas impossible, hein? mais il faut se méfier de Neptune, parce que Neptune elle produit euh, du rêve, elle produit de, de l'illusion. Donc c'est très possible que vous pensiez recevoir une grosse somme et que ce soit pas du tout euh, ce à quoi vous, vous attendiez. C'est tout à fait possible. Euh, bon, même chose dans le domaine affectif, hein. vous pouvez vous faire tout un film sur quelqu'un euh, dont vous pensez qu'il ou elle s'intéresse à vous, alors que ça peut ne pas être le cas. Euh, mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'être le plus possible dans la réalité. Je sais bien que c'est agréable de, de se laisser emporter par son imaginaire, mais euh, si vous ne voulez pas euh, être dans la désillusion, et eh bien essayez de garder une juste mesure entre le rêve et la réalité. Jeudi et vendredi seront des bonnes journées, hein, la Lune occupera euh, votre ami Bélier, donc euh, vous serez bien entouré, vous serez entouré de, de personnes stimulantes et qui vous donneront des idées, et, et vous-même vous aurez des idées que vous partagerez avec votre entourage, euh, personnel ou, ou professionnel, hein. mais bon ça bougera, il y aura du mouvement euh, et euh, ce sera au top, vous serez au top intellectuellement. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon il y a un truc vraiment, euh, il se passe quelque chose hein, pour certains natifs du 2e décan. Je ne parle pas du soleil euh, en Verseau hein, qui, bon, malgré tout euh, gère euh, toute la conjoncture euh, et qui est dans votre secteur 12, qui est un secteur justement euh, Poissons, hein, qui peut être un secteur d'illusion. Euh, nous avons donc euh, Vénus qui est chez vous hein, dans votre deuxième décan et qui va à la rencontre de Neptune. Euh, ça n'arrive qu'une fois par an hein, cette conjonction, mais bon là elle va être particulièrement forte puisqu'elle se passe quand le soleil est en Verseau. Vous vous risquez d'être euh, ou dans une totale illusion par rapport à quelqu'un que vous aimez, ou par rapport à une somme d'argent que vous attendez, ou euh, d'être très désillusionné, hein, très déçu par quelqu'un, par le comportement de quelqu'un, ou par le fait que la somme que vous attendiez n'est pas du tout à, à la hauteur de ce que vous pensiez. C'est-à-dire que Vénus et Neptune ensemble, elles produisent de l'inflation. Il y a quelque chose en trop et parfois quelque chose en trop au niveau de la croyance. Hein, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Euh, donc mon conseil, c'est d'essayer de rester le plus concret possible, hein, de, de, de vous accrocher à, à ce qui est réel, concret et euh, qui ne va pas euh, vous entraîner trop loin dans un euh, dans un film finalement que vous vous ferez et qui sera, euh, euh, qui vous obligatoirement à un moment ou à un autre qui s'arrêtera et euh, vous sortirez de la salle extrêmement déçu parce que vous y croyez à ce film, hein. il y a cette notion de croyance qui est extrêmement importante avec Neptune. Deux journées agréables samedi et dimanche avec la Lune en Taureau, la conjonction sera encore, euh, la conjonction Vénus-Neptune sera encore euh, d'actualité, et euh, j'ai bien peur qu'elle soit accentuée euh, justement euh, ce week-end parce que la Lune en Taureau va valoriser euh, Vénus hein, qui est la planète du Taureau. Donc euh, bon, simplement euh, le Taureau a les pieds sur terre, donc il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime bien, qui va vous remettre euh, obligatoirement les idées en place. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous attends la semaine prochaine, d'ici là vous avez euh, le choix hein, si vous voulez plus d'horoscopes, euh, soit vous appelez euh, le 3210 soit vous allez sur rtl.fr ou encore sur le site du figaro tv magazine. Bye bye